Salut, c'est Loïc de Financial Art, la chaîne qui t'aide à atteindre tes objectifs sportifs avec les élastiques. Dans cette vidéo, je suis avec Antoine Serra. Ça va Antoine Oui, bonjour ouais. Loïc, bonjour à tous. D'accord. Donc Antoine a les élastiques depuis à peu près un an. Oui, c'est ça. ça un peu euh, peu. Donc le but de cette vidéo, c'est de nous faire un petit bilan, un petit retour d'expérience sur ton année de pratique avec les élastiques et euh, de nous raconter parce bah, que tu les utilises toujours. Est-ce qu'ils sont cassés ou pas <rire> euh, Je sais pas. Petit retour d'expérience, d'accord Très bien. Okay, donc je m'appelle Antoine Serra, je suis coach sportif, euh, éducateur sportif. Mon domaine, moi, c'est la boxe. Donc, J'utilise les élastiques depuis à peu près un an, comme vous a dit Loïc. J'en suis très, très satisfait. Euh, je l'utilise pour deux choses, moi, de, dans ma vie. Donc. Pour ma pratique personnelle, donc euh, la boxe, mon entraînement, euh, mon entraînement spécifique, donc j'utilise des élastiques pour développer la puissance musculaire, la résistance, pour, dé, pour développer la, la musculature, et puis les, les travails de frappe, notamment en boxe, qui est, est le, le travail spécifique dans mon sport. Ensuite j'utilise aussi les élastiques en, en tant que coach sportif, donc professionnellement, euh, j'ai découvert ça donc il y a un an, ça a, ça, ça a un peu changé ma façon de travailler, ça me permet de ne plus me trimballer un sac énorme avec rempli de, de matériel, que ce soit halter, bâton, enfin tout, toutes ces choses-là, maintenant j'ai une paire, voire deux, voire trois paires d'élastiques et on peut travailler un peu euh, tous les domaines. D'accord. Donc quand je parle de tous les domaines, on peut, je peux faire du coaching sportif autant avec des personnes qui ont un objectif de perte de poids, comme des personnes qui ont un objectif euh, de prise, de, de prise musculaire, ou d'autres euh, qui sont en reprise, euh, reprise de sport, euh, réathlétisation. Donc euh, ce qui va nous permettre, les élastiques, ça va nous permettre de travailler donc, par exemple sur ces trois domaines, de ne pas, de pas avoir besoin d'autres matériels, d'utiliser toujours le même outil, donc le, les élastiques, et les utiliser de manière différente, par, par, par, par, par exemple, une personne qui a un objectif de perte de poids, on va travailler sur un circuit training, on va travailler en 30-30, c'est quelque chose de très rythmé, et on va essayer de faire un travail généralisé sur tout le corps. Quelqu'un qui veut apprendre à faire de la prise de masse, on va faire des exercices un peu plus spécifiques, travailler sur les membres inférieurs, cibler les membres supérieurs, et avec les élastiques, ça nous permet vraiment de tout travailler. Donc en gros, tu utilises le même outil à chaque fois À chaque fois, oui. Et c'est le protocole C'est La façon de les utiliser J'en de c'est la façon de les utiliser, de les utiliser, qui okay. dans, dans ton activité professionnelle de coaching, oui. est-ce que tu utilises d'autres outils en complément des élastiques comment ça se passe Alors, oui, euh, ça m'arrive d'utiliser d'autres outils, des barres de traction, des choses comme ça, mais vraiment l'avantage aussi qu'il y a avec les élastiques, c'est que tous les, les mouvements ou les, les, les mouvements de musculation de, de, de, de sport que vous connaissez, comme les pompes, les tractions, les choses comme ça, les abdominaux, on peut, faire, on peut les refaire avec des variantes grâce aux élastiques. Donc on peut varier ces exercices, les, les rendre plus faciles ou plus difficiles, de travailler, de travailler différemment. Et euh, une dernière question Lorsque tu arrives avec les élastiques, oui. euh, comment ça se passe les, les clients, ils connaissent, ils connaissent pas Ah oui, ça euh... bien. donc ça c'est vrai que c'est un aspect aussi... Euh, c'est un aspect... Les, les gens sont surpris de, de, de base, c'est quand même un bout de caoutchouc. Ils se disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?» Ils ont l'habitude de voir euh, du matériel dans tous les sens. Et puis c'est vrai qu'à à la fin de la séance, ils sont impressionnés et satisfaits de, du travail euh, de, de ces élastiques qui, qui... Le, le, moi aussi, hein, quand, je, quand je donne mes séances et que j'arrive avec les élastiques. Ça, ça te le fait aussi Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas beaucoup de, de coachs qui travaillent avec les élastiques. Donc, immédiatement, ça permet de te différencier. Exactement. et euh, et voilà, donc, moi c'est ce que j'ai constaté avec ma clientèle, je voulais savoir ce que ça ah oui, bah, ouais, Ah oui, tout à fait, tout à fait. ça fait vraiment un effet de surprise, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'il va nous faire, et puis au final, ils sont satisfaits, encore mieux même que si on j'avais ramené des haltères ou des choses comme ça. Puisque effectivement, ce, qu ce qui change, c'est après, c'est qu'on leur fait vivre une expérience différente. Exactement. Avec les élastiques, on travaille énormément en circuit, il ouais. y a beaucoup de mouvements polyarticulaires, donc on travaille des chaînes musculaires, Exactement. Et effectivement, ils le sentent un peu partout, le lendemain. Ouais. Et puis, pour tout, et puis ouais, pour contrer vraiment l'élasticité, il y a vraiment un gainage, un gainage total du corps à avoir. C'est vraiment travailler tout le corps. Même si on est ciblé sur le bras, on va, on va faire travailler les abdos, on va faire travailler le dos. Et ça, les, les clients aiment beaucoup. C'est vrai, il y a un par, beau travail postural. Par rapport aux haltères, où le, le mouvement est vraiment ciblé sur un bras. Où, ouais. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions sur les élastiques, n'hésite pas à les laisser en commentaire dans cette vidéo, je te répondrai avec plaisir. Et si tu veux en savoir plus, j'ai préparé une formation gratuite sur les élastiques. Pour la recevoir, il suffit juste de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Allez, à bientôt Salut